Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 92 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Deep Space 2. Euh, Deep Space 2 qui est une sorte de survival à euh, dans l'espace. Donc on, euh, apparemment on, on va être sur un vaisseau, est-ce que je me souviens Alors c'est parti, Deep Space, appuyez sur une touche pour continuer. Donc c'est à la première personne, une sorte de FPS. Hein. Euh, hop, non je ne veux pas me connecter. Alors, on va... Jouer, alors en mode solo, j'étais un peu perdu désolé, on va faire une nouvelle partie, voilà, en mode facile, on va pas s'embêter, regarder. on peut aller en fanatique, voire plus loin, mais euh, non, on va jouer en mode facile, et c'est parti Isaac, tu m'entends Réponds Isaac Oh, pardonne-moi <rire> M'en veux pas, Isaac, c'est à cause du décalage. Non, non, Je te bien. rappelle. Bon. Mmh. Comment ça mmh. C'était vrai, Isaac. L'Ishimura est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance de servir à bord. Euh, ah, Profites-en. Il prévoit de le remplacer pour l'année prochaine. Merci. Pourquoi pour m'avoir tant soutenu, je crois bien que sans toi, j'y serais jamais arrivé. Tu as tant fait pour moi. rappelle toi nous sommes séparés six mois pour que tu vives ton rêve. Je crois qu'on va être hors de portée du relais. Isaac Isaac, tu Vous vous êtes égaré un petit moment, Monsieur Clark, n'est-ce pas je crois que vous me parliez de vos cauchemars récurrents à propos de votre petite amie. Elle s'appelait Nicole. Je ne voulais pas finir comme ça. J'aurais tellement aimé te revoir. Juste une fois. Je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. Ouais, ouais, c'est ça. Nicole Brennan. Hmm. Officier médical en chef servant à bord d'un vaisseau brise surface. Lichimura. L'USG Ishimura de la mission de forage secrète d'EGIS-7. Apparemment, les communications ont lâché juste après son arrivée. Et vous étiez avec l'équipe de secours. Vous vous êtes porté volontaire, c'est bien ça Qu'avez-vous découvert à bord du vaisseau, Isaac Ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'il y avait dans le vaisseau, Isaac Le monolithe vous avez été en contact avec ce monolithe Il vous a fait voir des choses... des choses désagréables. Il, Il m'a parlé. parlé Et qu'a-t-il dit, Isaac Que vous a-t-il dit, Isaac? <rire> Isaac Isaac Isaac, Isaac. Isaac. Isaac. Isaac, vous m'entendez Dana J'ai trouvé Isaac. Il est là, avec moi. Bien joué. Sors-le de là, amène-toi le cul. Bon, bon. Ok. Doudou C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, je vous enlève cette camisole. Où on est On est... Vous devez être un peu groggy, je sais. Je peux tout vous expliquer, mais il faudra me faire confiance. Écoutez, vous courez un terrible, un terrible. entrer dans le jeu un peu précipité. Alors euh, tout de suite, ce que je dois faire, c'est que je dois me barrer en courant. Euh, donc on a un vaisseau plein de euh, plein d'aliens. Bizarre, notre pote là qui nous a réveillé, bah il s'est fait, fait dévorer l'intérieur. On a pas trop compris. Alors il faut que je me dépêche de me barrer. Allez. Ah donc là il y a une porte. Ah je me fais attaquer. Alors euh, je dois appuyer sur eux. J'appuie sur eux. Voilà. voilà. Donc c'est de l'animation qui se fait un peu tout seul, il fallait juste appuyer sur la touche E. Donc il se faire déchirer. Allez, il y a moins de monstres ici, épisode 1. Alors ça, ça sera pour sauvegarder une petite balise. Hop, j'appuie sur E devant. Ah euh, voilà, on va... ça doit être un emplacement, j'accepte. Donc j'imagine que ça a sauvegardé. Alors on va passer la porte. Allez, c'est parti. Alors, oula, oh je me fais tirer dessus. Non. Alors, il y en a un qui vient de se faire bouffer. L'autre aussi. Ça ne m'étonne pas. Voilà, je vais peut-être pas essayer d'aller en dessous. On va éviter. Hop là. Oula. Là. Ah, non, mais ça, c'est un des morceaux du mec. Hum. Donc, je suis dans une camisole. Hein. Je fais signaler. Hein. Je ne peux pas bouger. Bah, euh, pas bouger au niveau des mains et tout ça. Euh, donc, je me demande d'ailleurs comment je fais pour ouvrir les portes. Voilà. Alors où c'est qu'on est, qu est Où est-ce qu'on est, qu est Où est-ce qu'on est, qu on, est euh, on est dans un bureau, je peux pas passer, il faut que je passe par là. Donc là oui c'est vitrifié. Oula Il y a une petite vidéo. On va regarder deux pas secondes. Se J'ai mal. J'ai mal encore. Ouais, je vous programme une nouvelle séance pour demain. Non. C'est un enregistrement de je de ne sais pas quoi. Ce qui a dû se passer sur le vaisseau. Et si vous me disiez maintenant ce que vous avez vu. Allez Estrauss, je veux vous venir en aide. C'était noir. Très sombre, avec du rouge qui brille. On dirait, qu on dirait que le mec qui est derrière c'est nous. Qui me Mais on va pas rester dix ans, ça va peut-être durer un moment. Passer fermé. Alors, quand c'est bleu, c'est ouvert, quand c'est euh, orange, c'est fermé. Hop, hop, hop, on fonce, on fonce, on fonce. On ouvre une autre porte. Alors, oula, là, il y a un mec. Attention, oula. Ah, ah, ah. Venez, patient 4, je me souviens bien de vous. <rire> Steinman a dit que... Les sujets clés doivent tous être éliminés. Écoutez. Abandonnés. Et quoi d'autre Écoutez-moi. Et à quoi bon Écoutez-moi On peut s'en sortir, tous les deux. Vite, enlevez-moi cette camisole. Personne ne sort ici si vivant. Personne. Arrêtez. Il n'y a aucune issue à ce que j'ai fait. On se calme, d'accord Ressaisissez-vous. Vos bon, sont rouges. Bien rouges. J'ai un kit de soi et une torche dans ce casier. Vous avez qu'à les prendre. Allez-y. Prenez. Hop on appuie sur E pour ouvrir. On prend, on appuie sur A pour utiliser premier soin. Et on appuie sur E pour prendre la torche. La torche qui devrait fonctionner avec une touche normalement. Attention. Oula, oula, il est sérieux ce mec. D'accord. Ok, il vient de se trucider la tronche. Il s'est, euh, Enfin, il s'est coupé la, la gorge. Quoi. Complètement débile ce mec. Ah, c'est qui ça? Isaac Clark, c'est bien vous Qui êtes-vous Je m'appelle Dana. Je suis là pour vous sauver. Hein Que se passe-t-il Vous souffrez d'une forme unique de démence, Isaac. Vous l'avez contracté sur Régis 7. Comment vous savez Qui vous dit tout ça La maladie va vous tuer. Si vous pouvez venir, je peux vous soigner et vous protéger. Pourquoi vous faire confiance Ce n'est pas moi qui vous perd dessus. Merde. Il est la voix que j'indique. Quoi, il y a une petite dame qui nous a parlé euh, ouais, on a pris l'ascenseur hein. vous avez vu j'appuie sur le bouton ou là il a rien du tout là il se passe rien non alors ça, je peux pas taper voilà donc j'ai trouvé la touche pour allumer la torche ah bah de toute façon ils me le, ils me le disent ah non ça c'est le traceur alors le traceur ça me sert à, à me dire là où je dois aller euh, j'ai cru voir passer quelque chose non. voilà donc là c'est pas pour rien qu'on a une torche le traceur il nous dit qu'il faut qu'on suive cette route-là. Un... On voit pas tellement... Oula, il, un... il y a un cadavre sur la chaise. Oula. Ça, ça fait peur. <rire> ça fait peur, les trucs qui s'allument comme ça. On continue, on est sur le bon chemin. Euh... Oula, donc là, il y a une porte fermée, là-bas. Ah, il y a un truc par terre. Un enregistrement. Transmission, c'est marqué. Appuyez sur table. Rapport procédure service 14 nous nous que les glacés... Alors pour l'instant on continue d'avancer Enfin j'essaye, ben, je suis bloqué Merde, voilà Alors là c'est la porte qui était de l'autre côté Ah on va pouvoir sauvegarder Allez C'est bien de pouvoir sauvegarder de temps en temps Voilà, accepté, j'écrase Hop Allez on continue, ouvert Oula, un peu de la fumée. On entend des bruits, c'est un peu suspect mais c'est pas grave. Voilà. Là aussi les petits bruits qui arrivent, ah c'est fait pour. Qu'est-ce qui se passe Voilà. On voit un peu tout flou, ça a été tout rouge pendant un moment. Ouais, ouais. Hop là. Allez, on ouvre. Donc ça c'est un conduit d'air, location, ça c'est rien. Donc on avance dedans, on peut voir de gauche à droite. Euh, pour tourner, j'imagine qu'il faut utiliser la souris. Voilà. Oula, il y avait un monstre Il s'est barré. Il y a plein de moments où on peut mourir dans ce jeu, mais où, où on ne meurt pas en fait, où c'est que le monstre se barre. Donc là, il y a la lumière en dessous. Ah bah ça m'étonne pas, on passe à travers. Oula Donc il y a un mec sur une machine. Ah, encore un enregistrement. Ah non, c'est l'autre qui nous parle. Et euh, moi avec... Qu'est-ce qu'on a à faire Euh, La machine peut-être Ah oui, désactivé. Hop. Euh, je sais pas comment on a le mec là. Ah oh bah il est mort. D'accord, on vient de récupérer quelque chose. Viser et appuyer sur F. Pour prendre les objets. Enfin, attirer plutôt. Comme c'est marqué. Oh là là. D'accord, donc on peut jeter les objets. Oula, je vais me une... casser une vitre. Euh, Est-ce qu'on peut s'amuser à les prendre pour euh, tuer les monstres les monstres qui sont pas beaux du tout d'ailleurs. Oh là, il y en a de dire. Ouais. Ils sont vraiment pas beaux ces monstres en tout cas. Euh, Est-ce que j'en aurais besoin encore On sait jamais on croise encore un autre monstre. Il a pas l'air. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas Il y a une porte. Elle est fermée. Mais elle est fermée. On peut pas y aller. Alors. On va continuer. Il y a un peu du sang partout je trouve. Hein. Un peu rouge quand même le décor. Alors ça c'est l'ascenseur encore. Appel. Voilà. Ah bah bon, on reprend l'ascenseur. Je sais pas où on va Qu'est-ce que c'est Mini kit de soins. On récupère. On appuie sur A. Hop là. Et on prend l'ascenseur. Alors je sais pas si on descend ou si on monte. C'est pas très indiqué. J'espère franchement qu'on monte parce que bon, descendre et descendre, c'est pas forcément le top. Euh, ouais. Je sais pas pourquoi ça sent le piège. Ah bah voilà Putain ça fait peur de sursauter Alors oh là là. je m'y attendais mais qu qu'est-ce qu que ça fait sursauter quand même Donc là on a plus de on a plus de lance donc on, on leur met des coups de coin Alors on peut ramasser les crédits J'ai vu hop euh, ça doit nous servir à acheter des objets j'imagine ah, Regardez comment ils sont pas beaux euh. Voilà Hélas. Yes. Oula, il y a encore des trucs par terre. Non, allez. Merde, c'est où Non mais j'ai dû les ramasser. C'est un morceau de mec. Euh, donc comme par hasard, il y a un mec au milieu. Je pouvais pas passer de ce côté. faut que je fasse le tour. Là. Et on va remonter par cet escal... enfin, cet escalier, ce... cette escalier. Enfin, cette escalier. Cette montée. Et qu'est-ce qu'on va voir ici mmh -hmm. Appuyer sur espace pour casser les objets et euh, achever les corps, j'imagine. En fait, c'est pour trouver les objets au moins, c'est pratique. Hein. Ah, comme un fauteuil roulant de merde. Il y a un cadavre. Ah ben voilà. J'ai tapé dedans et apparaît un truc D'accord on trouve, on trouve des crédits Ou on va dire de l'argent sur les cadavres des gens En, le, en les démembrant Évidemment J'ai entendu un mec Mais je sais, pas, je sais pas où il est Alors où c'est qu'on est Il qu oh, y a encore un mec au milieu Ouais On a vu un monstre là-bas Qu'est-ce qu'il a, lui Qu'est-ce qu'il voulait là-dessus Allez, vite, aidez-moi Ouais... Je vais vous sortir de là. C'est un scalpel laser Un cutter plasma Oh mon dieu Vendez, lui, qu'est-ce que vous faites Ah bah, il est en train de se faire déchirer, le mec. Et voilà, il lui manque une jambe, il lui manque voilà où il a plus de tête non plus, magnifique. Alors nous on vient de récupérer une arme. Alors euh, vous remarquez à quel point on arrive à, à faire des, des, des armes avec des trucs qu'on trouve. Énergie Plasma. Hop, hop, hop. Ah, vas-y crève. Je vais tirer dans la tête. Euh, Est-ce que l'énergie Plasma ça va nous servir à... Euh, pour l'arme je pense. Ça doit être au niveau des recharges de munitions. Là, il en reste 4. Ouais. Oula. Un monstre pas beau. Allez, crève. Voilà. Non. Bon, il nous a rien donné. Un peu foireux. Qu'est-ce que c'est que ça Énergie plasma. Et là-dedans, énergie plasma par terre. Et on peut pas ouvrir ce truc non, non, non, il va pas s'ouvrir. Moi tant pis. Euh.. Oula, il m'en reste deux. Isaac, c'est Dana. Vous devez démembrer les monstres pour les tuer. Je sais, on s'est déjà rencontrés. Essayez de rester en un seul morceau. Chouette. Donc il faut bien que je les démembre, ouais, donc euh, que ce soit que je leur coupe la tête ou. Euh, que je leur explose la tête plutôt, parce que bon, c'est pas vraiment le terme découpé. Alors, ah, une sauvegarde. Allez, donc, on va sauvegarder. Voilà. On prend l'utilise de premier, j'écrase, ouais. Hop là, ça, c'est fait. On peut continuer à jouer. Euh, ça, ça se récupère pas. Ça, non plus. Bon, bah on passe la porte, on va pas s'embêter. Alors, est-ce qu'on a des monstres Non... Je sais pas pourquoi, ça sent un peu le fion aussi. Je sais. Y a, on a rien du tout, mais je le sens qu'on va en avoir tôt ou tard. Il doit y avoir des trucs de cachet, ça fait c bizarre. qu'il qu Ah Putain, ça fait peur Un con Ah, les mecs, ils font exprès quoi. Crédit really, mille. Ah bah voilà, des monstres qui arrivent, on sait pas d'où. J'entends des, des bruits, voilà Encore un Ah il a encore un Ah il m'a... fait peur Ah il crève Enfoiré Vous bon, remarquer à quel point on arrive à démembrer les gens juste avec un coup de pied. Ce qui est tout à fait euh, normal. Hein si je vous mets un coup de pied euh, Vous explosez il y a du sang partout euh, Je vous démembre entièrement Donc là les deux portes sont fermées Ah tiens il y a une Une petite boîte Ah bah ben non Je pensais qu'il y a l'erreur du plasma Non non du crédit J'ai pas encore trop vu d'utiliser du crédit Mais peut-être que ça servira Allez on avance Alors qu'est-ce qu'on a ici Une boîte Ouais euh, oui, E, recharge, Appuie sur F, ouais, ah ouais j'ai pris tout ce que j'ai pu, on continue, peut-être juste une pièce pour le fun, là il y, y a une lumière bleue, c'est quoi, c'est un enregistrement, est-ce que je peux récupérer ce truc s'il vous plaît. Donc ça, c'est des recharges. Euh non. Il me semblait avoir vu un enregistrement par terre, c'est pour ça, je pensais que je pouvais le prendre. Non, bon, on continue. Y a quelqu'un mmh. Non. Il n'y a bizarrement personne. Ah bah là on est revenu euh, là où on était En fait on tournant en rond C'est ça en fait Ah énergie Plasma euh, On vient de tourner en rond hein. euh, Je suis pas fou On vient de là Là il y a quelque chose là Il y a rien à récupérer là C'est pas un enregistrement ça Il y aura peut-être un bug avec celui là Euh... Ouais, donc attendez. Donc là, on vient de revenir quand même là. On peut pas aller là-bas. Est-ce que je peux revenir par là Ah bah, apparemment. Mais je reviens en arrière ici, non Est-ce que je ne suis pas en train de revenir en arrière Ah si, un peu quand même. Ouais. Bon oh, bah, on va le suivre, hein. Il est parti en courant l'enfoiré. Eh ah, ben, on va courir aussi. Allez, allez, allez. Hop. C'est bizarre qu'on n'ait pas croisé des monstres. Ah, le foreur, regardez. Ah, je peux passer, évidemment. Allez, on va, ben, on va trouver un autre chemin. Ça aurait été bizarre que je puisse passer. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait là? J'ai pas trop vu ce que j'ai ramassé. Ah, ça, ça. On entend, on entend du monstre là. Voilà. Ah, oh, il est là partout. Ouais, con. Eh, ils viennent de où les monstres là? Putain, ils, ils arrivent de tous les côtés. Il y a encore un de là-bas. Allez. Putain, par terre, il est pas mort. Lui non plus. Énergie, plasma. Ah, je crois bien qu'il est mort. Hein. Voilà. Ah, mais bizarrement, l'alerte est finie donc. Ce qui doit nous indiquer okay, qu'il n'y a bon. plus de monstre. Euh, oui, non, moi je la connais pas. Effectivement, je... c'est bien, bien cela. Encore du crédit il n'y a rien d'autre tout est détruit Je peux retourner de l'autre côté encore euh, si je vais là-bas euh, si je vais là-bas je retourne là où j'étais non Oui c'est là d'où je viens je crois ça ouais, ouais ouais, les deux portes fermées exactement de là d'où je viens ça fait chier. Allez, on va là-bas, on va à gauche. Et on va suivre là où, là où est parti le mec, ici. Parce que du coup, il est parti là encore plus, je pense. Euh, non. Non, c'est là d'où venait le monstre. Là, je suis perdu. Ça se ressemble un peu partout. Un peu la même chose. Alors, oula, énergie. Hop, on continue, on ouvre la porte. Alors, encore des portes et des portes. Toujours des portes. Ça va devenir complètement fou toutes ces portes. Je sais même pas où aller. Euh, ouais, non mais là je viens d'ici, non Ouais, je suis arrivé par où Par là Ou par là-bas <rire> Voilà, encore une porte. Attends, je viens de l'ouvrir celle-là. Donc on va aller sur celle-là. Hop. Ah, une sauvegarde. Hop là. Et donc, euh, on va pas aller plus loin. Pour Dead Space. Ah. Donc, euh, voilà. Je pourrais continuer, mais je pense que ça va, ça va être un peu long. Donc, euh, Donc, voilà, ce sera tout pour Audit Death Space 2.